The house is warm. Ouais, Salut la famille. C'est Big mon Monacaniama. Retrouvez-moi dans The One House. Euh, auparavant, tout a commencé d'abord à l'école. les exemple, on était inter-scolaire. Au début, les interscolaires. on a commencé, on s'est inscrit. Mangina, ah non tu vas, tu vas aussi prester. On a commencé comme ça à l'école, mais comme on avait les talents aussi à nous. Euh, pour moi, la musique, la musique d'abord c'est un don, premièrement c'est un don. Deuxièmement, je dirais, c'est une passion, hein? c'est une passion pour moi. Ça fait déjà une dizaine, une dizaine d'années. Euh, toutes mes chansons sont des meilleures chansons, mais la chanson qui m'a qui Disons la chanson qui a marqué la chanson d'Unianimambo en fait Didjampoli. En Afrique, en Afrique tout. Tout avait commencé avec l'artiste Yomaps de la Zambie. Mais quand même on s'inspire, on a déjà notre propre style. On roule maintenant nous-mêmes. La chanson a comme idée. vous savez, il y a des ces familles les enfants ont perdu leurs parents. Vous les avez promis mtabaripa masomo. Vous allez prendre ma soin de temps. On a méprisé. fait un peu Mais, mais ce n'est pas du tout bien. Il faut pas être responsable. Comme en réalité, y a Ce que je donnerai comme conseil à un débutant. Vous savez, carrière musicale est quand même un peu compliquée. C'est compliqué au début. juste avoir du courage et l'amour de la carrière en question. Courage, il est là pour que vous puissiez faire des choses, que vous c'est faire Ce n'est pas facile quand on a tout vécu. Non, non, je n'ai pas pu studio, transport. C'est compliqué, pas quand même. Avoir du courage, là. Et l'amour aussi. C'était Big Lipimana Kanyama dans The One House.